Bueno, Marina, nos va que... Marina va nous raconter sont les applications de ce système pour les personnes fragiles et dépendantes. Pensez-vous qu'un robot puisse prendre soin des gens Personnellement, je ne pense pas. J'ai été aide-soignante pendant 10 ans. Ma vocation était de prendre soin des gens, de les soigner, de les écouter, de les rassurer. Et tout ce qu'un robot ne pourra jamais faire. Seulement, les soignants de, ont de moins en moins de temps à accorder aux, aux patients, aux personnes âgées. Ils sont pris dans des tas de tâches annexes, administratives, logistiques. Euh, ils sont de moins en moins dans les services à pouvoir s'occuper des gens. Donc, chez Compagne, notre mission, c'était surtout de, de pouvoir libérer du temps aux soignants, euh, de pouvoir euh, leur, euh, les, les, les assister, les accompagner dans leurs tâches quotidiennes, pour leur libérer du temps et, euh, et, euh, et occuper euh, les résidents. Hop. Donc, campagne Robotics, euh, c'est une petite équipe euh, à Bidart, dans le Pays Basque français. Donc, on est une dizaine environ. Euh, donc, on travaille euh, dans la robotique. Euh, Compay est née en 2016 euh, suite au rachat euh, de la partie santé d'une du, du, société de robotique qui avait 30 ans d'expérience quand même euh, dans la robotique. Et, euh, donc on, on fabrique des robots euh, de santé, aussi des robots logistiques et de désinfection. Donc, notre mission chez Compaille, c'était vraiment de faire un robot multifonction. Euh, pour ça, on a identifié des besoins au, dans les établissements de santé et euh, de ces besoins sont ressortis. Donc on voulait un robot qui maintienne le lien social entre les résidents et leurs familles. Euh, et pour aider les soignants, euh, on, on a développé une fonction de surveillance et de logistique. On aimerait aider euh, les personnes les résidents, les personnes âgées, à se mobiliser. Donc, On a une fonction d'assistance à la marche. Je vous ferai une petite démonstration euh, ensuite. Et euh, intégrer des animations euh, pour les adapter aux personnes âgées et des modules qu'on pourrait clipser euh, au robot directement. Donc euh, voilà, Compay, c'est vraiment, vraiment un robot multifonction et euh, qu'on adapte en fonction des besoins des établissements. Donc on a eu la chance de pouvoir expérimenter Compaille euh, sur des établissements de santé, vraiment en expérimentation dans, un, dans une maison de retraite à Arcang. Et euh, donc pendant 12 mois, on y a vraiment été tous les jours pour expérimenter Compaille. Et euh, de ces 12 mois, pendant ces 12 mois, on a pu donc, euh, bah, chercher des cas d'usage euh, pour le robot, euh, expéri expérimenter nos fonctions, mais surtout les améliorer. Et, euh, et travailler euh, au plus proche des soignants, donc euh, vraiment développer le robot avec, euh, avec les soignants. C'était euh, vraiment le but de cette expérimentation-là. Dans les fonctionnalités de Compile, les fonctionnalités de base, on a ce qu'on appelle la, les, fonctions, la, les tournées de divertissement. Donc Ça, c'est une fonction qui, qui est très appréciée dans les établissements de santé. Donc le robot il est doté de la navigation autonome, c'est-à-dire qu'on va cartographier l'établissement et ensuite il saura se repérer et naviguer dans l'établissement. Et à partir de ça, on lui donne des, des, des scénarios à, à effectuer. Donc sur les tournées de divertissement, Compay va, bah, va circuler dans l'établissement et sur des périodes d'attente où les soignants sont occupés et les, les, les, les personnes âgées attendent un peu la, la suite des événements. Donc Compa, il va circuler, il va diffuser de la musique et euh, des euh, informations propres à l'établissement. Donc euh, ça peut être le menu du jour, les activités de la journée, euh, les anniversaires. Euh, voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut euh, sur ces tournées. Et, euh, et donc, et donc euh, voilà, on, on, vraiment, on, on fait circuler le robot sur des temps euh, d'attente. Euh, de l'établissement. Ensuite, on a la fonction euh, d'assistance à la marche. Donc, euh, on a, on s'est bien rendu compte que pour euh, pour maintenir l'autonomie des personnes, les personnes, il fallait qu'elles se mobilisent, euh, qu'elles marchent. Et euh, donc, on a essayé de créer une fonction un peu automatisée de ça. Donc, c'est. <rire> Pourquoi il est parti Ah, c'est pas nous Excusez-nous, alors là, c'est... Euh, <rire> en fait, le robot a plus de batterie et il a voulu aller se charger tout seul. Voilà. Donc, quand il a plus de batterie, il, euh, il part euh, tout seul à sa station de charge. C'est les aléas. Euh. Donc, je vais vous parlais de l'assistance la, de à la marche. Donc euh, en fait, le robot a différents capteurs au niveau des jambes euh, de la personne et il va s'adapter euh, à son rythme de marche. Donc, euh, euh, si je fais... <rire> j'ai envie, bah, j'ai un peu peur... <rire> Donc, il va s'adapter à son rythme de marche et, euh, et le but, c'est vraiment bah, de stimuler à la marche, euh, et, euh, et d'avoir de, de, un, un, un outil sécure, euh, quoi. Bon, le temps que ça... ça, ça voilà. Donc là, le robot m'a détecté. Alors, avec ma robe, je ne suis pas sûre. Et hop, si je fais un pas, le robot avance avec moi. Et si je m'arrête, il s'arrête. En gros, c'est ça. Donc là, vous voyez, on a rajouté des barres, en fait, on est en train de travailler vraiment sur cette fonction d'assistance à la marche avec des professionnels comme des kinésithérapeutes, des ergonomes. Et là, on a créé un prototype de barre qui serait plus ergonomique de façon à ce qu'elle soit réglable, en hauteur et une meilleure prise en main, puisque justement, pendant la phase d'expérimentation... Euh, pendant l'année de phase d'expérimentation, on s'est rendu compte que bah, les barres n'étaient pas ergonomiques. Donc euh, voilà, ça fait partie de nos projets euh, de cette année, d'améliorer cette euh, fonction. Voilà. Donc, dans le, le robot a été très bien accepté dans les établissements de santé, ça suscite beaucoup de curiosité, euh, ça apporte quelque chose de nouveau. Euh, les, les, les personnes âgées euh, sont très curieuses d'interagir de, de, de, avec le robot. Euh, seulement, on a quand même eu quelques limites. Euh, surtout, ben, comme on, on en parlait tout à l'heure aussi, euh, au niveau, le robot a besoin de la Wi-Fi euh, dans les établissements de santé pour marcher vraiment pleinement. Et euh, on, a, on a encore euh, des couvertures Wi-Fi qui sont quand même insuffisantes dans les établissements de santé et des professionnels de santé qui ne sont pas toujours à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc on a quand même créé beaucoup de, de sessions de formation auprès des professionnels pour prendre en main les nouvelles technologies, et notamment le robot. Donc pour l'année à venir, euh, l'année à venir, on, on espère euh, voilà, euh, Acquérir de nouveaux terrains d'expérimentation pour améliorer encore le robot et euh, surtout cette fonction d'assistance à la marche. Euh, donc là, on, voilà, on, on a commencé à, à se concentrer sur ces bars là voilà. et, euh, et on voudrait aussi ouvrir nos champs d'horizon avec peut-être de la logistique, de la petite logistique dans les hôpitaux. Euh, voilà, robotiser en fait des tâches, euh, essayer de robotiser le maximum de tâches euh, pour essayer de libérer du temps euh, aux soignants. Voilà, merci beaucoup. Merci Marina.